Bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous retrouver sur Eurodac Simulator 2 pour une nouvelle vidéo. On va commencer. J'espère que tout le monde va bien. J'ai un peu avancé en off pour trouver l'endroit où on allait faire notre maison. Allez, c'est parti. Oh. Va appeler notre cargaison. Alors, s'ils enlèvent pas le frein à main, ça n'avancera pas. Ce sera là qu'on va aller, là. On va aller là, on la sélectionne, on Abaisse la... La, la voix. La voix, la voix, la voix. Alors, je vais juste passer en vue extérieur donc ça va nous plus loin plus loin là. là où il faut pour accrocher l'arbre voilà j'ai appuyé sur tout pour accrocher l'arbre Frère, on est parti. On peut repartir. Et je sais pas si vous allez l'entendre, mais dans eux et nous pour le GPS. <rire> Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Donc, on tourne à droite comme monsieur a dit. Hélas, mais mon clignotant vu que je connais la douce sur ce jeu-là. Et ça rajoute un peu de gameplay. On va tourner à gauche. Comme le monsieur l'indique. Moi j'ai rien. On va devoir tourner à tourner droite. à droite. Vous voyez les épères, c'est précis. Hein. Mais c'est moi qui ne suis pas après la place que prend le camion. quoi. Je ne visualise pas ça. Donc... Euh, voilà. Et j'espère que la vidéo sur faire un bus vous a plu. <rire> euh... Mais moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la vie... <rire> Le temps quoi. Et vous de me regarder faire, ça passe le temps aussi. Et moi, ça me permet plus de vous parler. Ce type de jeu, de simulation. Parce que quand je présente des voitures, je Tenez suis la droite, dans mon. Puis à droite. Sortez à droite, tenez la droite. Ok monsieur. Sortez à droite. Je suis dans mon truc quand je filme des voitures. Et je ne vous parle pas trop. C'est une belle invention qui au on... moins développeur de ce vous inquiétez pas je suis pas rémunéré pour vous faire cette vidéo The... The... alors je dis ce que je veux sur ce jeu, mais c'est vrai qu'il est bien il y a il y a, il y a plus est plus réaliste en soi que le jeu que je vous ai fait lundi par exemple ouh des travaux que j'avais pas vu ça ce sera Ça se ferait dedans. Ça se ferait. Et comment on passe, non On va pas avoir le soir, de pense. On va foncer dans le tas, voilà. C'est pas RP ce que je fais, hein, mais là j'ai pas le choix. Euh, voilà. Il y a des moments comme ça. Heureusement, comme je vous ai dit lundi, je hein. De... De conduis des amis comme moi. Dans... Oh. On s'enduit. Ah tiens. Ça c'est quand il faut faire une pause. Et donc. Je vais... Je vais trouver une aire de route et je vous reprends là-bas. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah non, on sort donc. Je vais vous garder encore un peu avec moi. Sortez à droite. Je vais un peu freiner parce que... On connaît ça. On va trop vite et bouillons on fonce dans tout. Comme tout à l'heure Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi l'ai vu Le panneau paris là On va pouvoir s'arrêter Dans pas longtemps Allez sur l'air Et on va aller pour... Ah... Non c'est... Fait... Ah on parle à... de nouvelles Ne faites jamais comme moi vous le dit, à sa faire... quoi voilà. euh. Allez, on coupe le moteur et on fait ENTER pour faire la pause. Je coupe et je reviens tout de suite. On est là, on est reparti. Aller tout droit. D'accord, on va vite tout droit. Et vous voyez que... Au niveau des pauses des, des poses sur les herbes de Euh... Ce cela là est... Je trouve que c'est pour moi un point faible de, de ce là c'est que euh, les poses pause qu'on fait on doit pas sortir de camion euh, c'est pas c'est pas très c'est pas très bien fait pour ce côté là côté conduite il euh, n'y a rien à dire ce, ce, cela est mieux que l'autre que je vous ai montré lundi voilà. On fait, on fait ce qu'on peut avec on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis voilà on passe la frontière je sais pas si vous l'avez vu mais on passe la frontière est ce que eh bien on vit? Et en belgique comparé à l'astrégien un... allez tout droit tout droit tout droit on a dit pas prendre la sortie Mais euh, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Euh... Tenez la gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit. On va ralentir ici. Et puis euh, voilà. Les vidéos sont à mon avis plutôt longues parce que euh, parce que je vous parle quoi et je vous parle et que ce, cette map est quand même plus plus détaillée que l'autre lundi que vous avez vu la carte euh, est plus détaillée wow, wow, recherche wow, un wow. nouvel itinéraire. et alors ce que je vous ai pas montré c'est qu'il y a un régulateur de vitesse. Là, il est mis, donc... Là zone accélère plus vite. Reste à la même vitesse. Donc, voilà. Tournoi à gauche. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Non, non, non. recherche d'un nouvel un peu noir, vous trouvez pas en LFE, en lf Je vous disais, je préfère ce jeu-là à celui que je vous voulez voir and Télépéase. Voilà. Je suppose qu'on est en France. Et les gars, la prochaine fois, on se retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle vidéo et like et abonnez-vous